Louia. Alléluia. Alléluia. Louia. Alléluia. Louia. Et puis on Parce que chez moi mon petit carisa adoration on d'après mon bien saisi ça l'est des monde qui disposaient depuis la cailli pour chanter. pour venir chanter en cantique louia et puis l'autre monde qui disposait sous chair pour balancer cantique à lui ah En l'air à te disposer pour recevoir l'adoration, bon personnage qui prend l'adoration pour te l'année. cet esprit coordonne l'adoration. Adorateur ou bien adoratrice, la mène à l'adoration, la plante. Ça veut cet esprit est bah, cantique pour adorer le terre. Et puis, vous même besoin Vous avez besoin d'adorer. Vous accordez. Et pour vous avez besoin d'adorer. Et puis, vous Et puis, vous avez besoin d'adorer. Et bien vous avez besoin vous Amen. Cable la connecter. on a un câble d'adoration connecté. Depuis, câble d'adoration connecté. Amen. Amen. Vous avez besoin Dieu, dans la présence de Dieu. Et nous, il y a un câble à l'avenir. Et gado, gado, et distribution à faire. Depuis le propres propre Amen Qu'est-ce que y a de Je ne sais pas ce matin Amen. Je chante plus le cantique Le cantique C'est le programme suffit pour le traverser Et bien, quantité, quantité, mais quand tu te c'est provision traversée. Alléluia. C'est la provision qui est hein? Amen. Alléluia. Amen. Est Amen. Que est hein? Amen. Amen. Amen. Il s'est béni. Moi, j'ai quelques-uns à ce niveau qui est passé. Il y a un niveau énergie à passe. Si vous avez une installation, vous pouvez rentrer. Alléluia. Si vous avez une installation, vous pouvez rentrer. Vous avez senti une chaleur. Vous avez senti une bain de droite. Alléluia. Mais si vous avez une installation, vous pouvez installation, il va rentrer. Si pas une installation quoi on peut passer fais les yeux et ce tête Jésus Comme Joseph qui soit la C'est quoi It's a to mon sait... no <inaudible> <temat cin Kane> <inaudible> besoin ou oh, même <inaudible> <o> <rires> <cell> <inaudible> <viral> <inaudible> Balance le cotique, soyez bien nous. Mon Dieu, dis-moi balance le cotique. Regardez, bon bagage, mon Dieu, bon du boum dou. Alléluia. Alléluia. Regardez, regardez. Maman, pas sa fille aimée. Pas sa, il sait, pas sa Jean-Luc. Tout pas sa Luc, tout le monde qui est là. Yo l'église. Kabadore. Il dépasse tout l'hôpital scientifique qui est dans le monde. yes Amen. Yes. Yes. Yes. Amen. Oh yes. Yes. A moins que... Amen. Amen. Amen. Amen. elle Moi-même, moi-même, sous deux, mon Dieu, sous deux, la Bible, sous deux, yes, Jésus-Christ. Il yes. une église capable d'adorer, sérieux. Yes. Il faut faire viser les frères pour me faire contre avec vous. Avec adorateur, faire respect nous. Parce que si je me marque contre avec nous, c'est avec fidèle je me marque contre. Il va m'adorer, oui. Comment faire cancer ne Amen. Aïe, aïe, aïe. Amen. Comment faire cancer ne va Mon problème dans le Mon problème dans si le circuit. Dans l'adoration de la chimothérapie spirituelle. Dans l'adoration, on en a la présence de Dieu. Et qui manque, c'est la, la thérapie spirituelle. Oui. Comment faire sans rien à pas yes. Comment faire quand c'est un sang, quand c'est tête Comment faire, comment faire Comment faire, comment faire on mais la présence de Dieu par réel réelle. Oui. Yes. Comment faire, c'est qu'à passé Est-ce que mon Dieu est pas réel yes. Alléluia. Amen. Amen. Au problème, comment faire pas intelligent Comment faire fait pas l'autre bagage qui traversait Comment faire fait pas nouvelle passer. Si pas qu'on problème en l'air, un problème en bas. Mais problème non. Même dans l'air, on l'air là. Sous cher, oui. Et pas en l'air net non. Si pas un problème sous cher, on problème en bas. Et en tant que pasteur, il faut chercher problème non. Alléluia. Tout y a il faut chercher problème non. Et si le problème n'est pas en bas, il le local là. Mais le n'est pas en l'air. Alléluia. Alléluia. Il peut pas en l'air. Et si le problème n'est pas passé ni présent, et s'il n'est pas présent le futur, le problème est là. Fais dire, comme un sait, sait qu'il mm -hmm. soit le non Manobé. Comme sommes, nous quand nous moins nous sommes, Non sommes, nous sommes, nous sommes, Ou même seul, ou même seul que moins de Même seul, même même seul, même seul, même seul, même tu même même seul, Tu es ma reine, do es ma Sivé, ô to son, tu m'as <tries> Oh Bon niveau, l'OAP a doré. Ou encore dans la sainteté parfaite de Dieu. L'OAP a doré. Ou est mon Dieu supérieur des supérieurs. Et ou même ou est inférieur des inférieurs. L'OAP. Et ça ne veut pas que adoration pieds croisés. Pas que adoration mais en poche. Louya Pas qu'un adoration relax Amen Amen Louya Louya Pas qu'un adoration de fierté Ou pas qu'un pose pas pose pose au L'on a adoration on a inconfortabilité humaine Et il faut une inconfortabilité spirituelle Et puis après adoration on rend confortable il <rire> a pas Louia Amen Par tous les saints, glorifiés C'est le Saint. Toi, c'est le Saint. Ouais! 35 Français. Toi, c'est le Saint. 35 Français, Chant d'espérance. glorify La va de à la gagne, Oui, gloire à l'agneau Gloire à l'agneau Gloire la l'agneau la gagne, la gagne, la gagne, la la gagne, la gagne, la gagne, la gagne, L'agneau à la ça maman maman. à pas des tout est sacré, t'es un Além do mundo, além do universo, olá, olá, olá, olá, L'oreille est radieuse, on a... Gloire à l'aïe Gloire à l'aïe Gloire à l'aïe, Gloire à l'aïe, Mon Louie, de mer Oui, Louie, Louie, la Louie, voilà la Louie, Louie, Louie, Louie, Louie, Par son la vivifié Je Chante l'amour qui se demeure. Alléluia, Oui, gloire oh yeah. à l'ayant. Run no. it! No. Nous vous peu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 L'agneau sacré, vieille, l'agneau sacré, vieille, l'agneau l'agneau l'agneau sacré, l'agneau l'agneau l'agneau